Vous écoutez, vous écoutez, le move. Je vous présente Adma Ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour Ensemble Chris, Dave, bonsoir bonsoir, je... bel enfant oh, oh, oh, oh, oh. Nous, je me présente Moi, c'est un mât dans le jargon des motards, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de panne de carburant de, de l'amour hein, c'est vrai. vrai que si, si je devais me définir eh bien, et bien je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme un forfait broching hein, qu'on aurait offert à un leucémique hein, donc du coup évidemment personne ne profite jamais ce qui est un peu dommage bref, je, je suis célibataire et, et ravie hein, de vous voir. Et d'autant plus ravie, hein, que, bah, que même aussi physiquement, hein, du fait de, de ce petit côté cracra hein, que vous donne aussi bien votre absence de coupe de cheveux que de votre barbe de réfugiés politiques. je vous le rennoter. Non, non, mais ça c'est un, bon un bon point. Et, euh, et, bien, vous êtes, du coup, et bien vous êtes du coup une sorte de mix hein, entre la version destroy hein, de, de cet acteur français aussi sexy qu'antipathique hein, que est, qu est ce bon vieux Gérard Lanvin et, et la version non rachitique hein, de, de ce guitariste de talent hein, dont les ce se faut à peu près la taille de mes avant-bras. Hein. Je parle bien évidemment du, du sympathique et, et ravagé Louis Bertignac. <rire> et bien malgré ce petit ascendant rose hein, qui, bah, qui rassurez-vous, ne choque personne ici à Radio France, et eh bien, eh bien c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on qu a la chance hein, de rencontrer un ancien cancre, un titulaire d'un CAP d'illustrateur et passionné de moto, hein, qui depuis plus de 35 ans maintenant, hein, réussit l'exploit d'être encore en vie. Hein, et ce, malgré un parcours professionnel aussi accidenté que l'un borde dans le sens où depuis vos débuts dans la BD hein, en 1977 hein, au sein du magazine plein pot hein, dont vous avez d'ailleurs fini rédacteur chef adjoint hein, c'est juste avant que le journal hein, ne, ne dépose le bilan et bien, et bien mais à part le, le mini high score on va dire hein, de, de 88 hein, date à laquelle vous avez créé les, les premières planches de la célèbre Joe Bartim hein, que, que vous essayez d'ailleurs de nous refoguer aujourd'hui en version non illustrée et bien, et bien mais à part ce, ce succès hein, et bien mis à part ce succès hein, pensez de reconnaître hein, que depuis les années 90 vous, vous n'avez eu de ça, ça de repousser les, les limites de la loose, hein, puisqu'après avoir tenté, hein, sans succès, hein, une carrière de, de pilote, hein, mais aussi de journaliste, puis, puis de scénariste, eh j'ai découvert hein, que, que vous avez également joué les businessmen hein, en créant en 96, hein, soit en plein boom, hein, de, des Game Boy et autres Playstation, un jeu de société ambitieux intitulé... Hein, Hein, qui n'est autre qu'un simulateur de pilotage, mais, mais sur papier. Hein. Bref, hein, un jeu aussi minimaliste que, que formidable, hein, qui aurait probablement pu cartonner hein, s'il était sorti dans, dans les années 50 ou dans un pays du tiers-monde, mais, mais qui, de certaine manière, nous nous rapproche, en fait, hein, dans le sens où, où je sais qu'il en fait, N'ayant pas toujours eu la chance hein, de, de pouvoir manger à ma faim, hein, comme on dit, ce aussi bien d'un point de vue nutritionnel que, que sexuel, eh bien, eh bien, en me basant hein, sur le principe des galettes de terre hein, dont et les, les du tiers-monde, eh j'ai eu l'idée de créer un jeu intitulé Dinatoire, un simulateur de, de nourriture sur papier hein, qui permet aux clodo et autres à la fin de, de reconstituer en deux dimensions des, des plats aussi qu'un que corroboratifs qu pour qu'ils digère le, le papier glacé et autre martyr cartonné. Et en parlant de, de vouloir s'en foutre plein la pince, justement, sache que si matière de billard électronique qui tombe n'a pas peur de flipper, comme on dit, euh, la vie d'une du, cible aussi tombante, hein, que vous serez c'est bien. Bonjour, m'autant vous dire, hein, que, que ma rampe de l'amour et moi-même serait absolument ravi hein, à l'idée de, de permettre à votre extraval de, de nous faire hein, si un... Sur ces petites confidence, hein, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, et bien, et bien, opération Grand Froid oblige. Hein, J'irai tenter de réchauffer les clodos hein, de, de la station glaciaire. Hein, donc aussi, comme moi, hein, le damar de l'amour est en Je suis dans le bas, hein, de se faire enfiler, comme on dit. N'hésitez bien, bien, pas.